Putain, je vais rencontrer quand même du lourd et je vais être dans des situations qui sont des situations inouïes, quoi. Le travail dans les marges, euh, c'est pour moi euh, facile parce que la philosophie, c'est une expérience de, de marginalisation de soi à soi. Putain, c'est bon, ça. <rire> je mets les copyrights dessus, hein. <rire> Foucault qui nous dit que le travail du philosophe, c'est un travail de sape qui va niquer à la base les fondations des remparts, c'est de dire quoi C'est de dire qu'il ne s'agit pas de donner du sens, mais il s'agit d'interroger le sens qui auparavant n'avait jamais été mis à l'épreuve de la pensée, n'avait jamais été mis à la preuve de la vie. Tu vas provoquer une ouverture indécilement un des paupières, puis tu vas dire « Eh, mais vous écoutez ce qui se dit là, dans ce monde banal, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se joue dans ce monde qui est soi-disant banal Vous ne voyez pas la preté, les stupéfactions, les saisissements, les choses qui sont là à côté de vous, tant dans la monstruosité du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an, qui est payé par mois, qui est payé par nous, et puis qui... qui enfin, je ne sais pas quoi dire de ce monsieur. Puis de l'autre côté, hein, quelqu'un qui a une lucidité, qui a une intelligence considérable, et puis qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Enfin, C'est génial. C'est déterminant. C'est le fondement. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux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 on s'y attache. Waouh, C'est superbe, quoi, tu vois Et toi, tu essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation, pour expliquer comment ça se fait que des gens, ils revendiquent le droit à l'esclavage, au renoncement à eux-mêmes, tu te prends la tête, t'arrives pas à trouver la bonne formule. Et lui, il dit, tu vois, on s'attache à nos chaînes. On dément. Des, des pépites comme ça, j'en ai aussi, tu vois.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 On sait bien que c'est la métaphore raciste antisémite, hein, bien sûr. On sait bien que le modèle de Walt Disney tel qu'il s'est constitué, c'est un modèle qui est anthropocentré, qui est très clairement occidentalocentré, blanc, et qui a construit une certaine vision de l'homme, de la femme et du monde moderne. Bon, Donc euh, je sais pas quoi tu vois. La philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale. Tout le monde en fait, ceux qui n'en font pas ben, elles ne sont pas au sommet du panier. Aujourd'hui, il faut savoir consommer, voire produire de la philosophie, parce que plus tu en consommes et plus tu en produis, plus tu montres que tu appartiens à ces classes, qui sont des classes bourgeoises, à fort capital culturel, qui disposent de temps suffisamment libre pour accumuler ce savoir. Et faisant cela, elles creusent le fossé de classe, elles se distinguent de ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la lecture.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 Le premier carcan, c'est le carcan de celui qui est inséré, l'insertion. Tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion, l'adaptation. Il ben, n'y a rien de pire que les gens adaptés. Tous ces gens qui dégueulent de compétences, de savoir-faire, d'adéquation à la situation sociale, tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés, ben c'est eux qui sont dans le carcan. Pas de temps à eux, jamais. J'ai pas de temps, je suis overbooké, je suis débordé, j'ai le temps de rien. Essentiellement en psychiatrie, parce que tu sais, très souvent la bouffée aiguë délirante qui mène à la schizophrénie, elle arrive sur les 17-19 ans. Donc j'ai pas mal de jeunes en, en psychiatrie. Puis en prison. En prison, il y a un public jeune quand même. Hein. Beaucoup de jeunesse en prison. J'ai même eu les des anciens élèves pour lesquels j'ai fait un suivi pédagogique. Tu comprends Je les ai quittés au lycée, après je les ai accompagnés comme ça en prison. Ils ont fallu trois prisons. Et moi aussi. C'était chouette. Tu vois ouais. Ça, c'est vraiment du, du suivi pédagogique et puis du professionnalisme, quoi.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 Il faut toujours être euh, toujours être sur la route quoi. Il faut toujours dérouter. Il faut toujours dérouter, faut quitter les autoroutes. Il faut éviter les péages et les douaniers.